5.9, on a une urne dans laquelle on n'a une urne dans laquelle on a 10 boules rouges et 15 boules vertes. Et puis on tire une boule que l'on remet. On fait ça cinq fois. On tire une boule, on regarde la couleur, on la remet. Et puis on répète ça cinq fois. Et puis on veut savoir la probabilité d'avoir trois boules rouges. c'est aussi une expérience qui bien nous lit puisqu'on a deux issues possibles soit on a une boule rouge soit on a une boule qui n'est pas rouge deux issues possibles avec à chaque fois une probabilité qui reste la même ici on a 10 chances sur 25 5e, et ici on a 15 chances sur 25, donc 3 5e. On répète ça, donc on tire, et puis on a une boule rouge, par rouge et on, tire à nouveau, on a une boule par rouge, etc. Puis on fait ça jusqu'à je... 5 fois. Donc on tire 5 fois. La 5 fois, on s'arrête. Puis on regarde ce qu'on a. Puis on nous demande quelle est la probabilité d'obtenir 3 boules rouges. Donc, la probabilité d'obtenir 3 boules rouges, sous-entendu 2 non-rouges, ça, ça va être la probabilité d'avoir. la probabilité d'avoir une boule qui n'est pas rouge au carré, hein, parce qu'on va avoir rouge, rouge, rouge, pas rouge, pas rouge. Et puis, on a toutes les différentes combinaisons d'avoir trois boules rouges. Donc, on peut avoir rouge, rouge, pas rouge, pas rouge, rouge, par exemple, etc. Donc, on pourrait toutes les énumérer, ou alors... a combien de possibilités différentes Et eh ben, c'est 3,5. On répète l'expérience 5 fois, et on veut savoir quelle est la probabilité d'avoir 3 boules rouges exactement parmi les 5 qu'on a tirées. Et puis ça donne une certaine valeur. rêver pour vous montrer. Donc avec la calculatrice, donc on a vu la formule, hein, c'est Kn, c'est n factoriel sur K factorielle N moins K factorielle. Donc c'est pas trop compliqué à calculer. Dans notre cas ici, c'est 3,5, donc c'est 5 factoriel. 3 factoriel fois, moins 3 factoriel. Et ça c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. 1 on n'a pas besoin de le mettre d'ailleurs. Je le mets juste pour faire joli, mais 5 moins 3 ça fait 2, donc c'est 2 factoriel. Et puis de ça, ça simplifie. 5 fois 4, 20. 20 divisé par 2, ça fait 10. C'est égal à 10 quand on a des chiffres un peu plus longs ça devient vite compliqué alors pour ça il y a la calculatrice 5 et puis dans le menu mat et proba vous avez le C ici donc c'est N C R le N c'est le N que l'on a ici d'accord le C, c'est celui-là. Et puis le R, c'est ce que moi j'ai appelé K. Euh, voilà R ou K, c'est la même chose. Et 3. Et ça donne bien 10. Donc on met d'abord le nombre d'expériences, le nombre de fois où on répète l'expérience, C, et puis le nombre de succès qu'on veut avoir dans cette expérience. Donc ça donne bien 10. Et puis après, c'était quoi fois 2 5e au cube fois 3 5e au carré et ça nous donne à peu près 23% 23% de chance de tirer 3 boules rouges